Demande 65 Protège ma souveraineté en toi. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit notre amour. Béni soit notre lien éternel. Béni soit ta présence, ton amour et ton enseignement. Protège-moi en douceur et clarté de ce qui m'éloigne de toi et de ton œuvre bénie. Garde-moi près de toi et indique-moi clairement et en toutes circonstances ce que je dois faire, afin de préserver mon esprit, mon cœur et ma chair. Que ta magie me protège de tout mal en toutes circonstances et me permette de marcher dans tes pas, afin que ta protection soit totale. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.